Salut la fraîche Aujourd'hui, on va apprendre à compter les points. Comme nous l'avons déjà évoqué, seules les jameuses peuvent marquer des points. Le comptage des points débute dès que les jameuses ont fini leur passage initial, qui sert à définir le lead jammer. Il y a deux façons de marquer des points. Via un passage... ...ou un dépassement. Concrètement, une jameuse marque un point par adversaire dépassé légalement. En effet, si une jameuse prend un tour d'avance sur la jameuse adverse, elle gagne un lap point. Il faut avoir dépassé les hanches du joueur pour que le point soit comptabilisé. La jameuse doit porter son couvre-casque, être debout et dans la limite de la piste. Le scoring pass est effectif lorsque la jameuse est sortie de la zone d'engagement et qu'elle a dépassé le pack. Si un ou plusieurs bloqueurs adverses est en prison, la jameuse marque les points pour ses bloqueurs dès le premier bloqueur adverse dépassé sur le track. Une jameuse peut gagner un point supplémentaire si elle complète un second scoring pass avant que la jameuse adverse ne complète son premier. Le passage initial est comptabilisé pour le comptage des lap points. Nous reviendrons plus tard sur certains détails liés au comptage de points. En attendant, chaussez vos patins, foncez sur la piste et on se retrouve pour une prochaine vidéo.